Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez dû voir euh, circuler ces derniers jours le nouveau programme de transformation, 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité. Ce programme est un nouveau format. Le format est particulier. Pourquoi Parce que euh, l'idée de ce programme justement, c'est la transformation dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on sait, mais il y a très peu de choses qu'on vit généralement, euh, on fait un travail sur soi et on a des notions, mais ces notions sont intellectuelles, ce pas des choses qu'on vit. L'intérêt de ce format de programme, ça vous permet justement de rétablir vraiment ces notions dans votre réalité de vie, et là en l'occurrence, on parle de la prospérité. Effectivement, beaucoup d'entre vous, vous savez déjà que vous êtes fait. Pour vivre dans la richesse, vous êtes digne pour vivre dans la richesse. Beaucoup d'entre vous, vous savez déjà que euh, l'abondance, c'est votre nature profonde. Ben, c'est une belle phrase, non C'est beau, hein Oui, mais alors la réalité, votre réalité, elle est où Donc du coup, vous êtes dans une dynamique où euh, cette prospérité, cette abondance devient... Oh là là, est-ce que ça marche toujours Oui, devient un but à atteindre. Ce n'est pas une réalité que vous vivez ici et maintenant. Ah, ça marche, oui, ok. Ce <rire> n'est pas une réalité que vous vivez là, ici et maintenant. Comme si vous dites, ok, j'ai compris que je suis abondance. Donc, c'est un but à atteindre. Non, mes amis, non. La seule et unique raison pour laquelle vous ne touchez pas à cette richesse dans votre réalité, que vous ne vivez pas une dynamique dans votre entreprise aujourd'hui, ici et maintenant, c'est tout simplement parce que cette information qui constitue votre nature profonde, en effet, elle n'est pas imprimée dans votre subconscient, dans vos cellules. Et donc, ça demande une période d'intégration du coup, parce qu'on voit bien qu'il faut changer le mindset, il va falloir euh, changer votre, votre attitude, votre mécanique. Donc cette mécanique-là, pour qu'elle s'installe à l'intérieur de vous, eh ben euh, il faut du temps. Alors il y a des transformations qui peuvent être rapides, mais il y a des transformations qui nécessitent de la répétition qui nécessite une attention concentrée pour que ça puisse s'imprégner, s'enraciner vraiment et que vous puissiez avoir des résultats dans le temps. Avoir, comment dire, pouvoir vivre la prospérité dans le temps, c'est un réel confort. Quand, vous, quand, vous, comment dire, quand la prospérité s'installe dans votre entreprise, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous allez avoir une entreprise qui est dynamique, c'est-à-dire que vous allez donner comme vous le faites, si bien déjà, vous proposez votre art, vous imitez votre cœur, vous avez tout fait pour parfaire votre art, pour être parfait et digne de ce que vous proposez, ce que vous proposez a de la valeur, vous le savez. Vous avez fait des formations de marketing et de communication pour que ça marche, ça c'est fait. Vous avez amélioré vos visuels sur les réseaux sociaux, ça c'est fait. Est-ce que votre entreprise marche pour autant Eh bien, vous voyez à quel point c'est galère. C'est-à-dire que, vous donnez beaucoup, ça nécessite énormément d'énergie pour recevoir peu. Ce qui veut dire que vous êtes dans une mécanique où vous avez échangé votre temps et votre énergie contre de l'argent. Mais alors quand vous êtes... Généralement, quand on est dans cette mécanique-là, il est très, très, très difficile d'avoir une place réellement pour une vie amoureuse, une disponibilité réelle. Donc, c'est la raison pour laquelle certaines d'entre vous vont toujours attirer des hommes indisponibles et pas prêts, par exemple. Donc, vous voyez bien que la prospérité, c'est-à-dire que pour euh, créer la prospérité, euh, vous avez besoin de créer, pour que cette prospérité, elle soit prospère, vous avez besoin de vous développer dans un espace de sécurité et de confiance. Mais bien sûr, on est encore dans la théorie. Vous comprenez ce que je veux dire Vous avez peut-être lu des livres. Eh bien, le programme de transformation que je vous propose, c'est juste, on arrête les blablas, en fait, mes amis. On arrête ici et maintenant, vous allez faire le choix d'intégrer ces notions-là dans vos cellules et dans votre subconscient. Et puis, dans 28 jours, on ne lâche rien. On maintient jusqu'à ce que cette... cette euh, ces notions soient intégrées jusqu'à ce que la, pro la sécurité soit intégrée, la prospérité soit intégrée en vous jusqu'à ce que ça devienne vraiment votre réalité de vie. À ce moment-là, à ce moment-là, vous allez, quand vous allez pouvoir vous sentir en un, quand vous allez pouvoir sortir de votre espace d'insécurité où vous tremblez tout le temps, vous vous questionnez, vous vous doutez, vous avez des peurs en permanence, vous allez rentrer dans un espace où c'est calme, vous êtes serein, vous allez pouvoir exprimer votre art librement, vous allez pouvoir travailler à votre rythme concrètement. Et puis, vous allez ressentir que, d'une manière ou d'une autre, ben vous allez vivre ce que vivent certains coachs qui disent « Ah ben vous voyez, les clients viennent à nous, c'est simple. » Ben oui, ça c'est beau de l'entendre, mais là, c'est à votre tour en fait. C'est à votre tour de vivre ça, concrètement. Mais en fait, la différence entre ces coachs et vous, c'est quoi c'est qu'eux, ils l'ont imprégné. Ils l'ont imprégné dans leurs cellules et dans leur subconscient. Et donc, ce programme, c'est ce qui va vous permettre de, de faire partie de ces coachs, de ces, de ces entreprises qui attirent leurs clients à vous. Voilà. De façon à ce que vous aussi, vous puissiez, dans cet espace de sécurité, vous vous sentez tranquille parce que vous savez que ça va fonctionner. Ça ne peut pas être autrement. Vous allez voir. Ça va fonctionner, ça fonctionne, vous le voyez. Donc, euh, tout ça aussi pour rajouter qu'entre le désir que vous avez, j'ai un désir de prospérité, j'ai un désir de richesse, j'ai un désir de faire ce que j'aime, euh, d'être active et faire ce que j'aime, et bien la différence entre ce que j'ai envie, j'ai envie d'exploiter mon art, j'ai envie d'être un grand photographe, entre ces, ces intentions nobles et le fait de le vivre dans la matière, il y a un pont, et ce pont-là, c'est le programme de transformation que vous allez faire, qui va vous permettre d'imprégner ça, de façon à ce que cette vibration devienne réelle, de façon à ce que ce désir devienne votre réalité concrète ici et maintenant. Donc c'est un beau programme, voilà. Donc si ça vous parle, on commence mardi prochain, donc c'est pour vous dire inscrivez-vous dès maintenant. Euh, on, le programme c'est du 18 avril au 16 mai, nous allons nous voir deux fois par semaine le mardi à 19h et le vendredi à 13h. Si vous ne pouvez pas être là, il y a les replays, donc soyez rassurés. Et, euh, et voilà, et moi j'ai envie de faire ce programme aussi avec vous et j'ai envie de faire les intégrations aussi avec vous parce que j'ai déjà vu les bienfaits que ça m'a apporté et c'est la raison pour laquelle je vous partage ces processus parce que j'ai reçu ce processus en écriture automatique, j'ai pratiqué, j'ai vu que... Wow. faire l'expérience de ne rien faire et que les gens viennent wow. et d'avoir une dynamique qui se fait naturellement oh. wow. au début c'est difficile à croire de dire oui les choses vont se faire sans qu'on fasse rien mais en fait quand ça vous arrive vous dites ah ouais en fait c'est ce processus qu'il faut pour accéder à ça en fait accéder au fait que les choses se font naturellement que les choses viennent à soi ah bah ben oui c'est ça c'est ça qui vous manquait et c'est ça que je vous apporte voilà, donc si vous avez des questions sur le programme de transformation 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité, n'hésitez pas à me contacter, sinon le lien d'inscription est dans ma bio, voilà, dans le lien Linktree ou sur mon site internet www.armel-timine.com. Moi, j'ai hâte de vous de faire ce programme avec vous, en tout cas je suis déjà très très enjouée, je suis... Très, très fière de vous le proposer. Très contente de vous permettre de vivre ça. Parce que, voilà, je suis contente. Plus on sera nombreux d'accéder à notre prospérité et, et, et plus ce monde retrouvera son équilibre. Je vous fais des gros bisous.